Voici trois mensonges qui vous empêchent de vendre, que je vois bien trop souvent chez les coachs. La première chose, c'est de penser que vos prospects n'aiment pas acheter. Non, ce qu'ils n'aiment pas, c'est que vous cherchez trop à vendre. Mais acheter, tout le monde aime acheter. Tout le monde fait du shopping. Tout le monde aime partir en voyage, acheter une maison, acheter une voiture, s'acheter des visites, aller au cinéma. Les gens aiment acheter. Ne pensez pas que les gens n'aiment pas acheter. Deuxième chose très importante, c'est de penser que le coaching est cher. Si vous pensez que le coaching est cher, c'est que vous ne pensez pas à la transformation que votre coaching va apporter. Si la transformation est extrêmement grande, votre coaching n'est vraiment pas cher, si vous y réfléchissez bien. Tout est relatif. Et la troisième chose, c'est de penser que vous n'êtes pas un bon vendeur. Rien que le fait de se dire « je ne suis pas un bon vendeur » va faire de vous un mauvais vendeur. Si vous arrêtez d'avoir ces trois mensonges-là, tout se passera au mieux, je vous le promets.